Des étoiles plein les histoires. Bonjour, je m'appelle Benoît. Je suis astronome. Ça veut dire que j'aime regarder les étoiles. Et pour mieux les voir, j'utilise une lunette astronomique. Ça permet de grossir les images. Une fois, j'ai eu une drôle d'idée. Plutôt que de mettre mon œil, j'ai mis mon oreille pour mieux entendre les étoiles. Et vous savez quoi elles m'ont raconté toutes leurs histoires. Dans ces vidéos, je vous raconterai à mon tour ces merveilleuses histoires. Je vous montrerai aussi comment reconnaître les étoiles des histoires dans le ciel. J'espère que ça vous plaira.